ג'וד מorgen, אליי דניאל ניסוחה. אומדנו היום ליהלן נישמאת אברהם מרדכי, בן יצחק ופנני ודבורה, בת אסתר. אם אתם רוצים להשתתף ב-השיעור הבא, אנא תקח את הקבוצה. אנחנו מדברים על השיר "המגמה". אנחנו מדברים על השיר "המגמה". אנחנו מדברים על השיר "המגמה". אנחנו מדברים על השיר "המגמה". אנחנו מדברים על השיר "המגמה". אנחנו מדברים על השיר "המגמה". אנחנו מדברים על השיר "המגמה". אנחנו מדברים על la deuxième cas de figure de la Mishnah, c'est la Première situation qu'on a trois frères, reouven Marié chacun à une femme, chacun qui n'a pas de rapport de grande parenté avec l'une, l'une c'est Rachel, l'autre c'est Esther, et l'autre c'est Tipora. D'accord et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe va mettre Il y en a un des trois frères qui laisse c'est le des 7 qui était marié à Rachel. Et quoi ?« Ve'asabasheni qu ma'amar, Shimon fait le kidushé ma'amar, les femmes kidushé midi rabbanan, qu'on fait à la Yevama spécialement. Il fait le ma'amar à Rachel. Maintenant, Shimon, il a une deuxième femme. On a dit qu'elle s'appelait comment Esther. Shimon et Esther. Et là, maintenant, il y a une deuxième femme qui s'appelle aussi une deuxième Yevama qui l'a fait le kidushé ma'amar. Et va s'abacher ni ma'amar, va mettre... Et ensuite, il est mort. Shimon, lui aussi, il décède sans, sans enfants. En fait, devant Lévi, maintenant, il se retrouve avec deux femmes qui ont le hiboum. D'un côté, il a Rachel, c'est la femme de Réouven, initialement, que Shimon n'a pas encore mariée. Et il se retrouve aussi avec la femme de Shimon, Esther. En théorie, il devrait faire le hiboum avec les deux femmes. Seulement, il y a un problème. Là il y a un cas très très très spécial qui va se passer, c'est que alors malgré tout Khamim, on dit alors d'abord fais ça dans les mots, va mettre Echadmem, il est mort, va s'abachiner mamar, le Zem, ensuite il a fait Kilushema Amar, va mettre et il est mort ensuite, Shimon, Arelukholzot volumitiabnot, voilà que ces femmes devront faire la khalitza et pas le hiboum, aucune des deux pourra se marier. Shene comme nous dit le verset, alors là attention, on va apporter un verset qui n'est pas en réalité vrai, mais que on va mettre Echadmem, lorsque un décadera, Yévamar, Yavo Alea. Le Yavam viendra sur elle, sur le, la maison de Yiboum. Misha'alea, zikat Yavamechat, velochala, zikat shneivamin. On déduit de là qu'on fait le Yiboum à une seule. À une femme qui a une seule zikat Yiboum. Une, seule, une, une femme qui est préposée que d'un seul Yiboum et pas qui est préposée par deux Yiboum. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire C'est simple. C'est pas compliqué. En fait, vous, vous avez réalisé. La, laissez tomber pour le moment la femme de Shimon. On en, rendre, on en reparlera après. Pour le moment, on se contente, on s'intéresse à Dina était là, on va dire Rachel la femme de Reuven. Reuven, lorsqu'il a décède, mm -hmm. sa femme, elle devient Zukkalei elle, de, elle, elle est préposée au Iboum devant Reuven, comme pour Shimon, chacun euh, devant Shimon comme pour Levi. Chacun peut le faire, le Iboum en théorie. Lorsque Shimon va lui faire le kidushé mahamar, les femmes Kiddushim qu'on donne à la Evama, il s'avère que ça va devenir un peu plus sa femme, mais pas complètement. C'est-à-dire que maintenant, la femme, elle est d'un côté encore la femme de Reuven. Donc, qui attend que Shimon ou que Lévi fasse le hiboum, mais d'un autre côté, Shimon il a quand même rapproché de lui, elle est devenue un petit peu sa femme. Lorsque Shimon décède, il s'avère que Lévi réceptionne maintenant une femme devant lui, qui a proposé au hiboum, que essentiellement c'est le hiboum de Reuven, mais un petit peu c'est aussi le hiboum de Shimon. Il doit faire donc, avec une même femme, il va faire deux fois le hiboum à ses deux frères en même temps. Khachamim dit Non, tu fais le hiboum à une femme. Qui attendent que tu viennes construire une maison, mais pas une femme avec qui, en allant avec elle, tu vas construire deux maisons, ses deux frères. Là, ça ne marche plus. Pour quelle raison Ramim ont fait ce décret En fait, ce n'est pas un vrai pasouk. D'accord Ramim, ils ont collé ça sur un pasouk, pour bon, en réalité, ce n'est pas déduit d'un pasouk. La raison, elle est que, puisque euh, Shimon, il a fait les Kidushay Mahamar à Rachel. Il s'avère que maintenant, Rachel, c'est devenu un petit peu la femme de Shimon. Et en fait, Lorsque Shimon décède, et que Shimon a deux femmes, il a à la fois Rachel, la femme de Rouven, et à la fois Esther, il a deux femmes maintenant. Si on va permettre à Lévi de faire le hiboum aux deux femmes, les gens vont dire « Ah, tu sais quoi ?» Lorsqu'il y avait un frère qui, avait, qui était marié à deux femmes, et qui décède, son frère a la misère de marier les deux femmes en même temps. Or là, il n'a pas le droit de marier les deux femmes en même temps. Ça peut même être très grave, il une se dans les bras. Est-ce que la deuxième, c'est sur la ou on est sur là et quoi quest arrive à lui en soi De peur que les gens vont venir à dire que... Regarde, moi je connais l'histoire de Lévi. Shimon, il est décédé, il a marié ses deux femmes. Donc après, ils vont se retrouver dans un autre cas, dans une autre situation où il va vouloir se marier avec les deux femmes de son frère. Et ça, c'est formellement interdit. Pour ne pas arriver à cette confusion, on dit, tu sais quoi, s'il y a une femme qui tombe devant lui de deux, de deux, de deux côtés, c'est à la fois la femme de Rouen et la femme de qui tombe en même temps, qui va faire la mise à deux hiboum e avec les deux en même temps, il ne fait plus le hiboum e et sa co-épouse, pseudo-co-épouse, la femme de Shimon, non plus, elle ne pourra plus faire le hiboum. Ils, ils devront tout le monde faire la Khalissa, d'accord euh, Donc, euh, voilà. Donc, ça, on a fait la première partie. Avec Rabbi Shimon et Rabbi Shimon, il est relègue sur tout ça. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon nous dit Non, mais il y a même les Eizo-Sheirs et les Rabbi Shimon nous dit Tu sais quoi Non, non, il n'y a, a pas de problème. C'est vrai qu'on a peur que les gens vont se dire que tu pourras marier deux femmes. Non, non, non. Alors, tu sais ce qu'on va faire Tu fais le hiboum à une et la Khalissa à l'autre. On ne te permet pas de marier les deux, mais il n'y a pas de raison de t'empêcher de te marier avec une non plus. Tu pourras si tu veux te marier avec la femme, de, avec Rachel, la femme de Loven. Et dans ce cas-là, tu feras la Khalissa à Esther, la femme de Shimon. Tu pourras décider de te marier à Shimon, et tu feras la Khalissa à Rachel. OK Et donc, Shimon n'a pas ce pas souk, bien évidemment. Il y a peut se casser plus profondément, mais c'est déjà bien, on se comprend comme ça. Ensuite, dernier cas de figure, nous sommes connaît déjà. On a deux frères qui sont mariés à deux femmes, deux sœurs. Réuven, Shimon, à Rachel et Léa. Va mettre un hamein. Et un décède. décède. Une notion que vous connaissez déjà depuis longtemps. La nouvelle, c'est pour ça question d'ailleurs. Pourquoi on l'a répété tellement Mais voilà. Je recommence. Rachel, Shimon, Marie, à Rachel et Léa. Shimon, décède. Rachel se retrouve, en théorie, Va poser le hiboum devant Shimon. Seulement, quoi Shimon, c'est la femme de sa sœur aussi. Donc, il ne va plus faire le hiboum. Et quoi Va mettre. Mais après. Jusqu'à qu'il fasse le hiboum, il s'avère que Léa, qui était la femme de Shimon, elle aussi décède. Or, on a déjà dit, la sœur de sa femme, lorsque sa femme décède, il a le droit de se marier avec sa belle-sœur, ça c'est permis. Mais là, quand ça tombe par son frère, qui est décédé, et bien puisque là, quoi, « réseau asura, volamit, elle sera interdite sur lui, pour venir faire le hiboum ni ça pourquoi ?» Au moment, on s'intéresse au moment où on tombe devant où il y a la mise de Hiboum qui démarre est ce qu'il peut la faire. Et s'il peut pas la faire, c'est fini, elle a été repoussée et c'est devenu interdite par l'interdit de la sœur de son, de son frère. J'explique, je réexplique un peu mieux à la Vous avez toujours pas compris le truc et c'est pas compliqué. En fait, il y a on fait un petit comeback surtout depuis la première Mishnah et cette Mishnah dans, dans un... Il y a en théorie faire le hiboum. Vous imaginez ce que ça veut dire La femme de son frère, elle est normalement interdite pour toujours. Vous savez ça. Si jamais son frère avait des enfants, et que son frère décède, il ne peut pas se marier avec sa femme. Ça, Ils sont en carrette. Dans une situation particulière, Rami m'ont dit, tu sais quoi Là, La Torah elle a dit, il y a une mitzvah de se marier avec la femme de son frère. si son frère décède sans enfant. Là, on lève l'interdit très grave de se marier avec la femme de son frère, pour te dire au contraire que c'est la mitzvah de se marier avec lui. Mais si jamais au moment où elle doit devenir la, la, sa femme, à ce moment-là, elle a un autre problème. Pourquoi elle ne peut pas devenir sa femme Parce qu'en plus d'être la femme de son frère, c'est aussi la sœur de sa femme. Parce que c'est marié, par exemple, la deux soeurs. Bien, il s'avère qu'au moment, au moment où démarre la mise à deux hiboum, tu ne peux pas la faire, la mise à deux hiboum. Cette femme, elle est permise complètement en chouk. Elle n'a est, est plus, plus de mise à deux hiboum. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Asala Khalil là.